Ce soir, j'ai prévu de parler pour euh, cette dernière séance avant les vacances d'été de Wikisource. Alors déjà, premier point, effectivement, je, ben, je commence par recevoir mon vaccin euh, mardi lundi prochain, donc euh, je pense que ce sera pas le bon moment pour faire une deuxième séance de Sparkle le lendemain, euh, et donc du coup, je pense que je reprendrai que Fin août, septembre, on verra. Je vous tiendrai au courant sur euh, réseaux sociaux, euh, Discord, Telegram et autres. Euh, N'hésitez pas à suivre pour savoir. Et donc, deuxième point, ce soir, je vous le disais, j'ai envie de parler de Wikisource, qui est un très beau projet, qui est un projet qui est souvent assez fortement lié à Wikidata d'ailleurs, qui fait plusieurs euh, exemples de réutilisation. Euh, et ça peut être assez marrant, je pense, de, de voir euh, comment un projet aussi différent euh, s'empare et réutilise Wikidata. Euh, donc Wikisource, pour euh, ceux qui ne le sauraient pas, c'est une bibliothèque numérique en ligne. On peut le comparer à des bibliothèques existantes, elles sont nombreuses, hein, que ce soit euh, la Bibliothèque Gallica pour euh, la BNF, par exemple, que ce soit Google Books, Google Livres pour euh, Google. Euh, que ce soit Internet Archive sur archive.org ou euh, de très nombreux autres. Euh, maintenant, euh, chaque bibliothèque qui dispose d'un fonds un peu patrimonial particulier, euh, chaque bibliothèque, que ce soit des bibliothèques publiques, des bibliothèques universitaires, il y a énormément de bibliothèques en ligne. Mais souvent, ces bibliothèques ne proposent que, du... que les images du texte, qu'on peut éventuellement télécharger en PDF, ou divers fichiers multipages, euh, contrairement à Wikisource, qui retranscrit le texte pour être plus facilement euh, manipulable, que ce soit par une recherche CTRL F au, fin, au sein d'un texte, pour trouver euh, une citation d'un homme célèbre, euh, l'attestation d'un mot, euh, les, les, les possibilités sont illimitées avec Wikisource. Une fois que c'est sous format texte, c'est très facilement réutilisable. Certaines bibliothèques en ligne le font aussi. On peut aussi penser à Gutenberg, par exemple, qui est antérieur d'ailleurs à Wikisource et qui fait de la retranscription. Google Books ou euh, Gallica possèdent aussi des, des couches textes qui sont parfois euh, disponibles. Mais, euh, mais elles ne sont pas relues ou pas relues avec la même qualité, la même dynamique en tout cas, que permet un système Wiki comme Wikisource. C'est ça l'avantage de, de Wikisource, je pense, principal c'est d'avoir une communauté de relecteurs, de curateurs aussi, de personnes qui vont organiser, catégoriser les textes. Et cette catégorisation va même jusqu'à faire des métadonnées, des métadonnées qui sont stockées dans Wikidata et qui sont donc interrogeables, requêtables en Sparkle. On a fait le tour du sujet, on revient sur Wikisource et Wikidata. Donc je vais passer sur mon écran. Euh, Wikidata, vous connaissez, ça, il n'y a pas de problème. On clique ici sur Query Service pour obtenir le Query Service. Je vais agrandir un peu la page d'ailleurs. Et où on tape nos exemples comme d'habitude. donc Comme très souvent, du façon, ça commence par un Select Where. Je commence à taper Ctrl-Espace, ça autocomplète. Et une première requête simple pour n'avoir que des éléments en lien avec Wikisource, c'est de faire chercher les pages qui sont on l'a vu précédemment schéma about à propos de un élément et euh, ce schéma is part of fait partie de et là faut rentrer l'url https 2 points slash fr.wikisource.org point, par exemple si on veut les documents sur la wiki en français et je me suis planté quelque part. C'est pas ça l'adresse de Wikisource. Il suffit de taper pour vérifier. Si c'est bien ça. Peut-être avec une limite parce qu'il y en a beaucoup. Je me plante quelque part. Ça commence bien. Schéma about item. Et là, c'est de nouveau la page. Parce que c'est bien la page qui est située sur Wikisource. E mmh, ça commence bien. Ashrazan nous dit :« Tu as mis page et item ?» Oui, c'est bien ce que je voulais. Où j'ai inversé les deux Non, c'est la page qui est à propos, qui est reliée à un élément, et c'est bien cette. Est la page... Non, c'est l'élément question of sur... non ça marche pas non plus c'est pas ça euh, oui mais item se réfère à quoi bah Là en l'occurrence il se réfère à rien ou à tout en l'occurrence à rien de particulier en tout cas euh, ce que je peux faire c'est aller sur wikidata aller sur ma page utilisateur, sur le projet livre et ce projet livre qui d'ailleurs au passage c'est pas inutile que je vous le montre Puisqu'il a plein de départs, parce qu'il a un logo assez cool, je trouve, le logo Wikidata Books, qui reprend les couleurs de Wikidata, le logo, mais sous forme d'étagère, de livres. Et quand on descend tout en bas, il doit y avoir Queries quelque part. Évidemment, je ne veux pas trouver le lien. On m'en veut aujourd'hui. Propriété relative. Où est la soupage Sinon, je vais le mettre à la main. Queries. Ça s'écrit pas comme ça. Espace Wikidata. Ah, avec un Q capital, évidemment. Suis-je bête Et donc là, il y a plein de requêtes autour de Wikisource, notamment. Voilà, page à propos d'un livre, page liste part off, c'est exactement ce que j'ai écrit. On va copier-coller en dessous pour voir la différence. Ah, j'oublie toujours qu'il faut le, le dernier truc hein, ici, la, la barre oblique. Désolé, on reprend donc voilà. Disais-je <coughs> la première étape si on veut récupérer que des données de Wikisource. C'est que l'élément qu'on précisera par ailleurs plus tard, pour savoir ce que c'est, donc il faut lui demander à propos d'eux, et il se part off et lui donner l'URL comme ça, avec la barre oblique à la fin. Et là j'ai mis la Wikipédia, la Wikisource en français, mais je pourrais mettre euh, BR pour breton, IT pour italien, Achi euh, pour Indie, euh, NAP pour Napolitain, car on a une Wikisource en Napolitain aussi. Euh, bientôt le javanais, le balinet vous nous rejoindre dans le merveilleux monde des Wikisources d'ailleurs. Et ça, ça nous donne voilà, quelques résultats qui sont bien dans page page des pages qui sont de tout type. Hein. Voilà, là on a des auteurs principalement, mais on a aussi des textes, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et puis *Ich bin ein Berliner* de de JFK lors de sa vi la visite pendant le blocus de Berlin. Et dans la deuxième colonne, on a donc les éléments correspondants. Donc pour répondre à la question de se référer à quoi euh, la variable item ici, vu qu'on précise pas, elle se réfère à tout ou rien. On peut évidemment ici préciser, par exemple, item a pour nature d'être un être humain, nature de l'élément un humain. Et là, je n'aurais plus que des humains. Des humains qui, normalement, sont euh, dans le préfixe auteur, en plus euh, de la façon dont ils sont catégorisés sur Wikisource, c'est un... Euh, Normalement, il ne devrait pas y avoir de pages qui sont en dehors de hauteur. Ça peut être quelque chose qu'on pourrait vérifier en Sparkle d'ailleurs. Voilà à quoi ressemble une page hauteur euh, si ça vous intéresse sur Wikisource. Donc, avec un bandeau qui correspond plus ou moins à une infobox sur euh, côté Wikidata d'ailleurs, côté Wikipédia. Et la liste des œuvres euh, corrigées déjà ou présente sur euh, Wikisource. Ou juste la liste plein texte. Car euh, on sait qu'on a envie de les corriger un jour. Euh, vu que c'est relié à Wikisource, ça me permet de vous montrer Wikidata, Wikisource, ils sont reliés. que Ici, on utilise juste le modèle auteur sans aucune autre information. On n'a pas besoin de rentrer à la main euh, toutes les informations bibliographiques qui sont euh, date de naissance, date de, de décès, euh, euh, voilà, une description, un pseudonyme, les liens vers Wikipédia, etc., une image. Tout ça sont automatiquement récupérés dans Wikisource via Wikidata. Donc il y a juste besoin de mettre un modèle auteur. Qui fait tout pour vous, euh, ce qui est assez pratique et ce qui est justement euh, ce que je vous disais au début de, de lien entre Wikisource et Wikidata. J'ai pris un exemple au hasard, mais euh, la plupart des cas maintenant vous trouverez auteur. La plupart des nouvelles pages aussi sont créées juste avec ce modèle auteur qui récupère Wikidata. Il n'y a pas de, il n'y a pas de problème avec ça. C'est plus des pages anciennes qui n'ont pas été converties à Wikidata éventuellement, mais elles sont bien comme elles sont. Il n'y a pas forcément besoin de revenir dessus. Donc là voilà, on a 10 humains au hasard. Euh, je peux retirer la limite 10. Normalement, je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'auteurs. Ouais, c'est ça, il y en a 11 000. Ce qui est nombreux euh, dans un... Ce qui est quand même déjà pas mal. Euh, mais ce qui est suffisamment bas pour être facilement requêtable dans Wikisource. On peut afficher les 11 404 d'ailleurs. Ce qui n'est pas une erreur, 404. Ils s'affichent tous. Euh, ce qui est intéressant, c'est que voilà, comme je disais, le bandeau il va récupérer date de naissance, date de mort, date de etc. Donc, à la limite, on peut regarder de façon intéressante, minus les items qui sont ici des personnes qui n'ont pas de date de décès, date de alors décès ou mort. Je ne sais jamais comment ça s'appelle, date de mort. Hum, donc, là, ça va demander les éléments qui ont une date de mort, vu que peu m'importe la variable ici je mets juste crochet ouvrant crochet fermant pour pour faire ce qu'on appelle un nœud vide une variable qui ne m'intéresse pas et j'entoure je, tout ça d'un minus pour dire ceux qui n'ont pas et je peux lancer le requête qui devrait arriver assez rapidement euh, pose qui fait deux remarques très pertinentes, enfin une remarque et une question la première remarque qui dit que c'est mieux quand les données sont centralisées Bien sûr, c'est évident, moi je suis profondément convaincu par ça, les wikisourciers sont globalement aussi convaincus et l'ont été assez tôt par l'intérêt de la centralisation. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question, je pense qu'il y a assez un consensus là-dessus. Et une question par contre très intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe si on finit par dépasser la limite de Wikidata On ne peut plus jamais requêter la liste complète. Ben non façon complète c'est toujours un peu subjectif parce que si je veux toutes les informations de wikidata euh, ben, non on peut pas afficher les euh, presque 13 milliards d'informations de wikidata la, la liste complète du contenu de wikidata c'est mort clairement ensuite euh, pour tout ce qui est euh, par exemple là, la liste des auteurs ben, si on n'arrive pas à voir tous les auteurs qui sont des êtres humains il faut peut-être demander que les auteurs à une date précise ou à, à, avec une information plus précise pour avoir une liste plus courte finalement, mais qui peut être complète. Si on demande la liste des auteurs qui sont nés en 1910, on a une liste qui est complète par rapport à ce qui était là, mais qui est plus restreinte en fait. Et il faut jouer avec ça à chaque fois qu'on fait du sparkle à ne pas dépasser la limite. L'Ouzona qui nous dit presque 74 non non Q5, 74 000. Euh, C'est une excellente question. Alors là, du coup, ça c'était les auteurs qui n'ont pas de date de euh, mort. Ce qui est problématique parce que s'ils n'ont pas de date de mort, ça veut dire qu'on n'est pas sûr forcément qu'ils soient dans le domaine public. Ceci dit, il n'y en a que 462 sur. Un... Je ne sais plus combien il y en avait, mais un 10 000 tout à l'heure. Et on peut peut-être voir pourquoi. En plus, le premier, François Fillon. Ah mais ce sont des hommes encore en vie. J'étais en train de dire pourquoi, mais oui, évidemment. Je pensais à François Villéon. Rien à voir. Le poète du Moyen-Âge Renaissance. Euh... Dominique de Villepin, effectivement. michael Jean, c'est une gouverneur au Canada, si je me souviens bien. Lionel Josepine, ce sont des personnes encore... Euh encore en vie et après je vois des auteurs plutôt antiques Sextus Pompeius Festus euh, là il y avait du voilà du pseudo-hésiode pseudo-folicide ça c'est plutôt des anciens euh, donc là on a 462 ce qu'on peut faire du coup c'est euh, filter alors non d'abord avant de filtrer demander que l'élément ait une date de naissance date de naissance Date et un euh, point, pardon, et l'année de la date est inférieure à euh, 1900 parce qu'on a personne de 120 ans sur terre, et donc là ça va me retirer. Ben bah voilà, tous les François Fillon et Dominique Villepin qui ont une date de naissance qui est euh, après 1900. Donc là, si je garde que ceux avant 1900, normalement je devrais en avoir beaucoup moins. Voilà, j'en ai plus que 188. Et effectivement on voit que c'est des gens qui sont un euh, voilà, premier siècle deuxième siècle 500 certains sont assez récents c'est intéressant de fouiller euh, par ailleurs pourquoi cela euh, surtout que si descend à euh, 1894 c'est des gens qui sont qui sont morts c'est sûr euh, faudrait voir pourquoi on n'a pas leur date de, de mort celui là par exemple projet sorg euh, bibliothécaire la bibliothèque de l'arsenal de Paris il y a des informations en plus là typiquement la BnF la BnF ne connaît pas sa date de mort ah, ne connaît pas avec précision sa date de mort faudrait euh, fouiller là le, le jeu éternel de trouver des retrouver des informations euh, ceci dit ça c'est un jeu entre guillemets en deuxième étape euh, avoir une liste voilà des des auteurs potentiellement euh, morts pour un, enfin, Très certes enfin certainement mort, pour lequel on n'a pas la date de mort, hum, ça peut être une liste de travail pour améliorer Wikisource et Wikidata au passage. Tous ces gens qui seront jamais morts. On a beaucoup d'incertitudes dans la vie, mais normalement à un point, à un moment ou à un autre, ça s'arrête pour tous. Sur ce Surtout ceux au premier siècle, il n'y a pas de doute. Sont déjà morts. alors par contre, je suis intrigué par le commentaire qui disait qu'il y en a 74 000 qui ne sont pas des êtres humains, et donc là je peux faire minus p31 q5, donc ça va me donnait tous les éléments qui ne sont pas des êtres humains, et ça me surprend pas forcément qu'il y en a 74 000. On va voir ce que c'est. Ouais, 60 62 000, j'en ai ici, mais ça doit sans doute être voilà des textes. Et donc c'est logique. Alors on a Hermès Trimégiste qui doit être un dieu techniquement ou qui est un auteur inconnu. quest que, Comment il est catégorisé Auteur conventionnel ou ouais, pseudonyme, personnage de fiction Effectivement c'est pas clair qui est cette personne. Il euh, y a quelques auteurs dans le lot. Et donc, lui effectivement fait référence à tout ce qui est alchimie. Vous voyez d'ailleurs avec la lune et le soleil ici, on retombe sur des choses. Voilà. Donc, est-ce que c'est un être humain Non, pas vraiment. C'est un auteur pour autant. C'est la différence entre une personne et un être humain qui est toujours un peu compliqué quand on est dans des cas hein, tangents. Hein, on est aux limites du système. Euh, il doit y avoir des modèles aussi dans le, dans le lot. Euh, euh, je sais pas si on arrivera à les trouver ici donc c'est pas étonnant euh, comme je disais ici là c'est très large donc euh, on sait pas forcément euh, encore ce que c'est bon, on va rester sur les êtres humains pour rester simple pour l'instant et euh, on va demander leur genre genre euh, genre sexe pour commencer on, on fera le genre littéraire après d'ailleurs et euh, plutôt que d'avoir un tableau Ouais, lancer hein. vous allez voir tout de suite. On a les pages, les éléments et leur genre qui sont très souvent des hommes. Hein. D'ailleurs, ici on voit le genre masculin, hein. il ya quasiment que ça. D'ailleurs, hein. voilà hein. très bon exemple. Euh, mais du coup, voilà sur les 11 000. D'ailleurs, on voit qu'on a un peu moins de 11 400, 11 392. Il y en a certains, une centaine pour lesquels on n'a pas non, une vingtaine en fait seulement. <coughs> Pour lequel euh, on n'a pas de genre, donc ça serait intéressant de faire des statistiques là-dessus. On peut les faire par ailleurs après coup, mais on peut aussi les faire directement en Sparkle avec un groupe by genre. On va prendre le genre label parce que ça sera écrit, ça sera mieux que en tout euh, que, que l'identifiant. Et donc ici, on reprend genre, genre label, et du coup, je vais faire un count de chaque élément, de chaque personne en fait, as, euh, on va l'appeler nb comme nombre. Et donc voilà, on voit ici très rapidement, tout de suite, que euh, on a une écrasante majorité malgré euh, des ateliers, notamment Georges le deuxième texte, qui font beaucoup pour mettre en avant les, les autrices, les écrivaines, euh, poétesses. Mais tout ce qu'on appelait de façon un peu condescendante les femmes de lettres d'ailleurs euh, mais qui sont très nombreuses et qui mériteraient d'avoir une place encore plus grande et qui voilà on voit que là c'est 10% à peu près euh, on voit d'ailleurs que c'est 13% hein, 12 sur 100 12,7 sur 10, 100,9 on voit quelques voilà cas particuliers hommes trans et puis après on voit beaucoup de t qui sont des non-valeurs en fait c'est des gens pour lesquels on a indiqué on ne savait pas le genre explicitement. Euh, donc c'est des cas particuliers. Euh, du coup, ce que je pourrais faire... Ouais, ils sont... après ils sont tous à 1. Hein ouais. Donc on va mettre vignes nv supérieur à 1 pour n'avoir que les résultats. où il y a plus de 1 dans le compte. Voilà, on n'a plus que 2. Et on peut... Euh, je vous ai partagé la requête de tout à l'heure. Oui. J'oublie à chaque fois de partager. Il faut... hésiter à me prévenir. Et on peut mettre par exemple en Bubble Chart. Moi j'aime bien les Bubble Chart. Où on voit masculin, féminin. Et plutôt que de le sélectionner. D'ailleurs, le Bubble Chart, je peux le mettre ici directement. Bubble Chart. Et je peux mettre même, comme on a vu la semaine dernière, un title. Un diagramme des auteurs et autrices sur Wikisource par genre. Euh, Pozlovich qui nous demande, ah, j'ai plein de questions que je reprendrai dans le désordre, désolé. Pozlovich qui nous redemande pourquoi ça s'affiche pas unknown alors euh, Parce que c'est pas le même unknown. Quand je dis que tel auteur de l'Antiquité dont j'ai aucune info d'ailleurs parfois à peine son prénom souvent d'ailleurs parfois on a euh, ou au Moyen Âge aussi on a beaucoup de, de maîtres de dans Luminure, euh, où on, on se retrouve avec euh, bah, cette personne n'est connue que pour avoir écrit ou enluminé tel manuscrit et euh, du coup on n'a pas de genre connu donc on a genre on, on sait que cette personne avait un genre non on sait pas lequel c'était et C'est pas parce que euh, x maître du retable, euh, non, non, retable c'est pour hein, autre chose, maître du manuscrit A et maître du manuscrit B, c'est tous les deux inconnus, mais c'est pas le même inconnu. Il y en a un, peut-être qu'un jour on saura que c'est un homme et l'autre que c'est une femme, euh, donc on peut pas stocker le même inconnu dans les deux cas. Ce serait euh, ça serait une erreur logique. Hein. C'est pour ça que la valeur inconnue est différente à chaque fois. Il euh, y a même des cas où du coup on peut vouloir mettre la même valeur inconnue. Euh, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais d'un point de vue logique, on pourrait dire ces deux personnes euh, ont un lieu de naissance inconnu, mais je sais qu'ils sont nés dans la même ville. Ou qu'elles sont nés dans la même ville, d'ailleurs. qui nous dit sans having ça ferait une pâquerette. Oui, effectivement, euh, je l'ai enlevé juste pour la démonstration. Mais ça fait une pâquerette qui est pas lisible, qui est pas beaucoup plus pertinente. Puis ça fait une pâquerette surtout avec tous les petits points là. Euh, je peux le laisser si certains veulent. Mais c'est pas très intéressant, je pense, euh, pour faciliter la lecture pour tout le monde, je laisse le having qui a plus de et je vous l'affiche comme ça. C'est entre guillemets euh, plus propre. Surtout que les inconnus, ça peut être des erreurs, parfois temporaires. Euh, je ne suis pas sûr de vouloir le, le partager dans un résultat de, de requête propre entre guillemets. Je vous cette requête là. Euh... Oui, Acharazin qui nous dit qu'un auteur conventionnel, c'est celui qui est réputé avoir écrit, effectivement, réputé, euh, euh, attribué à, connu pour, enfin il y a plein de façons de le dire qui d'ailleurs recouvrent pas toujours exactement les mêmes euh, les mêmes identités. Il euh, y a des noms non identifiables, des pseudo-collectifs, il ouais, y a plein de cas euh, de cas limites. Euh, les frères Grimm, par exemple, aussi, qui ne sont pas un être humain, hein, c'est deux êtres humains. C'est un duo de frères en l'occurrence. Je crois qu'ils ont une page auteur sur Wikisource et ils ne sont pas des êtres humains techniquement. Euh, voilà. Evzine qui nous demande, euh, est-ce qu'avec une requête on pourrait savoir combien d'ouvrages contiennent des fleurons Ils sont stockés dans Commons mais pas forcément bien décrits. Peut-être avec une requête sur la wikibase de Commons on pourrait faire des trucs comme ça. Mais c'est une donnée qui est trop granulaire pour Wikidata je pense. Et si elle est présente, euh, ça doit être rare et je ne sais pas exactement. Pareil, alors les fleurons, c'est intéressant, moi ça me fait penser aux ex-libris. Ça pourrait être intéressant d'avoir des exemplaires où on sait qu'il y a un ex-libris et que c'était un livre qui appartenait à euh, Voltaire, euh, Baudelaire ou peu importe. Euh, mais là du coup on est sur des exemplaires en euh, papier euh, physique, euh, personnel. Donc euh, pareil, on est encore sur autre chose. Donc plutôt sur Commons. Euh... Voilà. Donc ça c'est pour faire une petite visu sympa. En visu sympa aussi, euh, plutôt que de partir sur le genre, on peut faire une carte en fonction du lieu de naissance. Voilà, lieu de naissance. On va l'appeler Dieu. On n'a plus besoin de grouper, on n'a plus besoin du, du having du coup. Par contre, ce lieu, on va avoir besoin de ses coordonnées l'afficher sur une carte parce que j'aime bien les cartes et donc du coup ici on va mettre un item label lieu label et coordonnées Vous voyez qu'ici j'ai plein de l'information de variables que je pars utiliser en fait pour faire une carte un peu m'importe tout ça je vais garder juste ça et donc là c'est une carte de lieu de naissance des personnes en euh, présentes sur Wikisource, s'il veut bien. 17 secondes, vraiment, ça a été plus court tout tout tout doux dou dou dou dou dou dou dou dou les effets des mots. Voilà. Euh, ce qui est marrant avec cette carte, c'est qu'on voit bien que je demande la wiki source francophone. On peut limite voir les limites de la France. Presque là. On distingue bien en tout cas que les auteurs de la Wikisource en français sont très majoritairement francophones. Alors on déborde un peu sur la Suisse romande et euh, la Belgique évidemment, puisqu'il y a aussi pas mal de francophones. Euh, mais qu'on a mine de rien des auteurs un peu partout puisque on va retrouver par exemple shakespeare qui est un qui n'est pas un auteur francophone mais dont les œuvres ont été traduites en français donc il se retrouve sur la wiki en français euh, plutôt que de la couper je vais faire un nouvel onglet et je vais faire la même chose avec la wiki en italien et c'est pareil l'italien et en plus n'étant la langue que de l'italie on voit tout de suite que c'est euh, très centré sur l'italie. Ce qui est un biais, qui est un peu dommage quelque part, mais qui n'est pas étonnant, puisque sur la wiki source francophone, on a des auteurs francophones. C'est un peu euh, évident, logique. Et donc là, vous voyez que. Alors, c'est marrant parce qu'il y a toujours beaucoup de, franco de, de, de français et d'italiens, mais on voit que là par, par rapport à tout à l'heure, c'est vraiment l'Italie. Euh, si on compare les deux cartes côte à côte. Qui sont en fait des pays d'auteurs, hein, voilà, typiquement Dante, Dante ou d'autres grands auteurs italiens que je vais pas retrouver, Pétrarque. Tous les, tous les latins aussi à la limite ont essayé souvent été traduits à la Renaissance en France, mais on voit que là, voilà, il y a quand même beaucoup moins ici par rapport à là. Si je mets les deux cartes, si j'essaye de faire pour qu'elles soient au même niveau de zoom côte à côte, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que c'est le même niveau de zoom là Ouais à peu près. On peut passer de l'une à l'autre. Et voir du coup bien différence. Ça c'est l'italien, ça c'est le français. Il y a à peine besoin d'explication d'ailleurs. On peut voir les deux comme ça. Euh, voilà, je vais vous partager la requête aussi du coup. Je vais vous laisser poser des questions si vous en avez. Moi j'ai encore deux, trois idées de choses à vous montrer. Merci beaucoup à Charazin pour partager une requête Petscan. J'avoue que moi Petscan je l'utilise assez souvent, mais euh, pas avec une maîtrise aussi fine que celle que j'ai du Sparkle. Et c'est dommage parce qu'avec Petscan, c'est un outil qui permet d'aller plus loin, croiser avec des catégories Wikipédia. Alors que croiser avec des catégories sur un... dans Sparkle c'est possible, mais plus long. Euh, donc Petscan est un outil euh, plus simple à maîtriser pour ça. Et.. Euh... Pas beaucoup d'auteurs acadiens. Quelques-uns quand même dans la vallée du, du Saint-Laurent là quand même on note un, euh, autour de Montréal-Québec évidemment. Euh, je sais pas si en Louisiane euh, l'ancienne, euh, pas trop. Et alors là, euh, c'est quoi C'est l'île du Prince-Édouard, euh, Terre-Neuve-et-Labrador, là il n'y a carrément plus personne. Voilà. Lucie Maud Montgomery à New London, Placide Vigneault à Maison, quelques-uns, mais c'est beaucoup c'est beaucoup dans la veille. Ce qui correspond aussi à la répartition de la population. D'ailleurs, on a des territoires ici qui sont assez relativement vides. On le voit d'ailleurs, même en, en zoomant sur la carte, on voit qu'on a une route ici pour aller vers les États-Unis, une route côtière et puis au milieu euh, des forêts. Beaucoup de forêts ici d'ailleurs. On voit d'ailleurs qu'elle s'arrête ici. Sans doute tout ça c'est des forêts qui sont pas notées sur OpenStreetMap. On peut jeter un œil à HIWS qui est donc la wiki source en indie. Je peux le faire. Ah voilà, les wiki source en indie par contre, neuf résultats. Tous en Inde. Encore une fois, une logique de les auteurs indiophones. Qui parlent l'indie en tout cas, se retrouvent en Inde. Voilà. Evzine qui me demande est-ce que je pourrais les colorer selon le genre littéraire, mais totalement je peux, c'est justement l'étape suivante que je voulais faire. Euh, par contre, euh, donc celle-là, si francophones, les francophones en avait combien, 9000, je crois, hein, sur les 10 000, tous n'ont pas eu un lieu de naissance ou ils ont un lieu de naissance, mais ce si lieu de naissance n'a pas de coordonnées pour les auteurs du Moyen-Âge, par exemple, ça peut arriver qu'ils soient nés. Non, on sait quel village c'est, mais on sait pas exactement où il sait. C'est ça, il n'y en a plus que 9064. Et si je demande en plus le genre littéraire de l'auteur, alors là il va plus il y en avoir beaucoup. Je crois qu'il n'y en a plus que 2000 de mémoire littéraire, genre dans lequel ce et on l'appelle par genre. Et au lieu de l'appeler genre d'ailleurs, je vais l'appeler layer. C'est ça qui va permettre de faire une coloration sur une carte de petit mot magique. S'il veut bien, voilà. Et ce qui est toujours un peu embêtant avec layer c'est que par défaut là, il nous a pris la variable pure, la variable pure qui du coup euh, n'est pas très parlante pour nous. On est content de savoir que c'est Q 8261 ou 482, mais ça nous en dit pas beaucoup plus. Euh, ce qu'on peut faire du coup, c'est de l'appeler genre, comme je voulais l'appeler tout à l'heure, et de faire genre RDFS label Layer et de faire un filtre à la main layer langue de layer pardon égale je ne sais jamais s'il faut le mettre entre guillemets le freux on va tenter avec je crois et là du coup je récupère le genre de ce genre je récupère le libellé et je ne garde que le libellé en français j'ai pas fait gaffe combien il y avait de résultats par contre je vous avais dit 2000 de mémoire C'est ça 1200 même et donc là, voilà, j'ai la même carte visuellement, mais par contre ici, voilà, je sais qu'ils ont fait de la poésie, de la prose, de l'opéra, etc. Sachant que les auteurs étant des créatures multiformes, euh, il n'est pas impossible qu'ils apparaissent plusieurs fois en fait. Donc si je décoche, hop là, et que je ne prends que Opéra, ce sont des auteurs qui potentiellement ont fait d'autres genres. Hein. Là, il m'affiche parce qu'il peut pour chaque point de mettre une couleur. Faudrait peut-être éventuellement essayer de colorer le cercle, euh, le couper en camembert pour euh, toutes les couleurs, mais ça serait euh, clairement illisible. Euh, voilà, donc on a plein de choses. On a qui s'intéresse à l'archéologie, théâtre, science-fiction. Voilà, quelques auteurs de science-fiction, mais forcément, pareil, Wikisource ayant des auteurs euh, morts depuis plus de 70 ans pour la plupart. Euh, à part, voilà, on avait des hommes politiques qui ont fait des discours qui sont dans le domaine public ou deux, trois trucs comme ça, mais en grande majorité, c'est plutôt euh, avant les années 50 forcément, on n'a pas beaucoup de science-fiction. Euh, je cherche s'il y aurait un type, par exemple, marine. Est-ce que les marins sont près de la mer Raté. C'était un essai. Un essai assez Nature morte, naturalisme. Alors nature morte, c'est parce que, par exemple, il va être auteur et peintre. D'ailleurs, si on l'affiche, Nature morte, on aura sans doute des personnes... Voilà, Edouard Manet, par exemple. Est plutôt un peintre, mais il a aussi écrit des choses et il se retrouve dans Wikisource. <rire> mais du coup, le genre principal en fait euh, est associé à, la, à son aspect peintre plus qu'à son aspect euh, auteur. Faudrait améliorer la requête pour demander euh, que des genres liés euh, au monde de la littérature, mais euh, ça permet déjà fiction de détective, utopie et légie. dialogue de Platon. Ok, peut-être pas vraiment un genre. Il n'y a que Platon en plus, j'imagine. Voilà, Platon, dialogue de Platon. C'est ce genre d'information que je n'aime pas retrouver dans Wikidata, car il est assez évident, il n'y a pas besoin de stocker explicitement. On avait science-fiction tout à l'heure, là, je vois qu'on a littérature de science-fiction avec un seul point. Pourquoi est-ce que Yevgeny Iamyatin est mis dans et pas mis dans, dans science-fiction tout court comme genre pour distinguer la science-fiction au cinéma de en littérature. Mais dans ce cas-là, tous les autres faudra les passer en littérature aussi. C'est un peu incohérent. Bref, peu importe. Je cherchais s'il y avait un autre Cher ça, par exemple. Je sais pas ce que c'est au Cher, mais je sens que ça peut être un truc, voilà, qui est propre. C'est un genre qui est propre à la Russie. On n'a que quatre points en Russie. On doit en avoir d'autres, sans doute. Hum western par exemple est-ce que les westerns sont écrits uniquement par des américains oui les westerns sont des américains on doit en trouver d'autres comme ça qui pourrait être ça pourrait être intéressant du coup de faire émerger est ce qu'un auteur de western est plus euh, habitant du lieu ou pas est ce qu'il est plus aband... un euh... voilà, madrigal par exemple je, je suis pas sûr que le madrigal ça euh, soit un type euh qui soit ancré dans un territoire, on va dire. Bon, voilà, il y a un peu de tout. On va laisser tout. Et je vous laisserai explorer par vous-même, à la limite, et découvrir des choses intéressantes. Euh, je suis sûr qu'il y en a. Et pendant ça, le chat a encore plein de questions. Ouh Alors... Alors, du coup, par rapport ouais, au, au coloré selon le genre littéraire, il faudrait que ça soit renseigné sur l'auteur, comme le dit H. Charazin. Oui, effectivement. Evzine euh, qui nous dit c'est pas une donnée centralisée. Ben, ça devrait, mais ça ne l'est pas en pratique. En théorie, c'est parfaitement centralisable. On voit qu'il y en a 1280, hein, 1284. Euh, mais euh, mais pas, pas plus que ça. Et effectivement, on pourrait récupérer les catégories Wikisource. Euh, on pourrait le faire. On pourrait mettre quelques discours politiques dans la science-fiction, c'est un débat dans lequel je n'entrerai pas. On a 93 auteurs de SF catégorisés en Wikisource, effectivement, alors qu'on en avait moins ici. Et SF a beaucoup de sous-classes, c'est exactement la remarque que je disais en parallèle. On est en cohérence. Je ne suis pas sûr, Louzana, de comprendre. Euh, RDFS pour ne faire qu'une seule ligne ici. Il devait y avoir une logique, mais que je n'ai pas. D'ailleurs, oui, moi je fais toujours en deux lignes comme ça, mais en fait, on pourrait l'insérer dans le service label et je pourrais faire un genre RDFS label layer. Et ça, vu que ici je demande euh, le français, si je le demande explicitement, c'est encore mieux. Ça remplace ces deux lignes. Le problème, c'est que quand on fait ça, du coup, toutes celles dont on appelle le label, il faut le mettre, et donc il faut que je mette aussi, un faut que je les mette tous, en fait. Item RDFS label, item label, et qu'est-ce que j'avais aussi lieu, RDFS label, lieu, lieu label. Voilà. Et donc ça ça marche mais du coup voilà pour économiser deux lignes j'ai voulu en faire qu'une ici mais en fait je me retrouve en faire trois quand même on me dit qu'on pourrait voir les auteurs parlant d'écriture en layer oui on peut faire des, des layers de n'importe quoi après tout pourquoi pas et ce serait plus efficace de prendre le genre des œuvres, non alors ça dépend euh, déjà faut savoir qu'il y a énormément d'auteurs qui ont écrit peu d'œuvres, en fait on a évidemment d'un point de vue extrême des Victor Hugo, des Jules Verne, des Shakespeare qui ont écrit des dizaines, des centaines d'œuvres, mais on a énormément d'auteurs pour lesquels on n'a qu'une ou deux œuvres d'écrites. Et en plus, après, il faut que l'œuvre soit reliée à, à l'élément auteur et il faut que l'œuvre ait un machin. Donc l'idée est bonne, en théorie. En pratique, voilà, déjà que là on en a plus que 1200, 1300. Hein. D'ailleurs, pourquoi on a changé Je ne sais pas, mais bon, bref. Euh, voilà, typiquement, on pense à Édouard Manet tout à l'heure. Euh, il est auteur parce qu'il a dû écrire un livre ou deux, mais il est surtout, euh, il est surtout peintre. Euh, donc, on a une, une logique de répartition qui est un peu différente. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux comme ça. Euh, pouf pouf j'enlève et qu'est-ce qu'on avait dit on pourra voir la voie la langue d'écriture plutôt que le genre on peut mettre ici du coup langue d'écriture pour les auteurs publiés c'est bien celui-là langue et puis je préfère mettre comme je disais tout à l'heure euh, du coup langue rdfs label Layer du coup ça sera, puisque c'est bien ça que je veux afficher, et filter de la langue du layer qui est égal à français. Les langues en plus elles sont pas beaucoup renseignées, plus que les genres quand même je pense, mais surtout elles sont normalement un peu moins nombreuses. C'est un peu moins le bazar dans les langues que dans les, dans les genres, il n'y a pas de sous-sous-genres. Il enfin, y a des sous-sous-genres, mais il n'y a pas de sous-sous-langue. On met dialecte parfois, mais il n'y a pas. Voilà, un... on a l'Uchronie qui est un sous-genre de la science-fiction d'anticipation, qui est un sous-genre de science-fiction de trucs qui et un sous-genre de la science-fiction. Au final, euh on doit pas avoir trop ça pour les langues. Par contre, du coup, je ne sais pas s'il va arriver à me renvoyer un résultat. tout, tout, tout, tout, tout, tout. Voilà, 47 secondes. Voilà, on était un peu à la limite là aussi. Et voilà, c'est exactement ce que j'attendais. On a évidemment tous les francophones en France un vert. On imagine tout de suite c'est Royaume-Uni et, euh, et États-Unis, donc que ça doit être l'anglais. Et sans surprise, voilà, anglais, français, italien, donc italien, pareil qu'on voit beaucoup ici. Euh, parce qu'il faut savoir que les couleurs sont choisies au hasard. Et en fait, c'est une palette de 20 couleurs. Donc, si vous avez plus de 20 valeurs, bah, la 21e. Euh, qui doit être le sanskrit en l'occurrence reprend les couleurs du début, donc là, voilà, sanscrit portugais, Mengali reprend les couleurs qu'on avait au début. Ici, il euh, y en a même peut-être pas 20 en fait, 3, 3, 6, 7, 8. Il y en a que 10 en fait. Je, je me trompe. J'avais demandé est-ce que ce soit la palette 20, mais c'est encore la palette 10 pour l'instant. Voilà, à partir de là le, là, le vénitien grec ancien reprend les couleurs qu'on avait avant, donc ce qui fait qu'on se retrouve avec des la même couleur pour des choses différentes. On pourrait faire un petit système pour euh, donner explicitement une couleur, mais il me faudrait une dizaine de lignes pour un, faire un algorithme qui convertit euh, un nom de langue en couleur. C'est pas forcément intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je peux enlever les Français. Je les affiche tous sauf le Français, et c'est intéressant de voir. Euh, bah, donc, en dehors de la France, ça bouge pas forcément. Par contre, on voit en France qu'il y a quand même une, une belle diversité de langues. Ça, typiquement, je parie que ça va être le breton. Voilà, effectivement, Jean-Pierre Calor. J'avais Anatole, Anatole Lebrun, par exemple. Alors Anatole pas, il n'a pas fait grand chose en breton. Il est même douteux qu'il ait vraiment écrit lui-même du breton. C'est peut-être plutôt un traducteur un non nommé, mais bon, bref, peu passons. On voit en tout cas ici le breton. Quelles sont les langues ici Du moyen français, évidemment, pour les, en... les langues un peu anciennes. Du latin. Pour des personnes encore plus anciennes, du coup, du franco-provençal ici par exemple, avec Marguerite Douin qui, comme son nom l'indique, est né à Ouen, pas de surprise. De l'ancien français ici, de l'occitan un peu ici. Voilà, on retrouve quelques points là, les points violets du coup qui sont en occitan, un orange. Je sais plus ce que c'était, l'orange, mais en français peut-être ancien occitan. Ah oui, bah ouais, en plus, forcément. Voilà, euh, le code qui dit, dit couleurs, c'est un peu relou. Oui, alors, oui et non. Si tu fais une carte avec 3 milliards de couleurs, de toute façon, ça sera pas lisible. Euh, quand on essaie de colorer une carte, on essaie de pas mettre trop, trop, trop de couleurs différentes. Euh, vaut mieux en fait. Souvent, quand on a besoin de 50 couleurs, 100 couleurs, euh, des milliers de couleurs, c'est que nos données sont trop dispersées qu'il faudrait les rassembler. Euh, là, on peut, par exemple, on pourrait regrouper par famille de langues, les langues indo-européennes, les langues machin, etc. Même si la plupart sont indo-européennes, en fait, je pense. Pas forcément, il y a du japonais, de l'arabe. À voir comment on se débrouille avec ça exactement. Euh, mais c'est vrai que euh, 10, c'est vraiment peu. Souvent, on utilise. À la, à la louche et de façon assez arbitraire, on considère qu'une euh, qu vingtaine de couleurs, c'est bien. Et que en plus, une vingtaine de couleurs sont suffisamment euh, nombreuses pour faire des résultats intéressants, mais aussi assez peu nombreuses pour être facile à distinguer à l'œil. Parce que si je remplace le bleu là et le bleu là par un bleu un peu plus clair, mais qu'on ne voit pas la différence, euh, pff, finalement, ça ne sert à rien d'avoir deux couleurs différentes, autant d'en avoir qu'une. Euh, mais effectivement, là, du coup, on a effectivement l'italien et le grec qui sont tous les deux en orange, grec ou grec ancien d'ailleurs, peu importe, grec ancien. Ouais et anglais il y a pas du grec moderne le violet le violet, enfin, voilà. violet c'est le grec moderne euh, Est-ce que je vous ai partagé cette requête je ne sais plus 3f 3 bfN non je l'ai pas partagé euh, De même je vous laisse avec ce lien et tester de votre côté si vous voulez euh, Il est moins le cas je vous laisse poser des questions pour conclure surtout que c'est la dernière séance donc euh, si vous voulez, en profiter, Alizy. Je vais juste vous montrer une autre quête que je fais de temps en temps. Qui sont... Euh, alors, je vais enlever tout ça du coup. Et un euh, item Wikibase Statement. Stats. Et à la limite on va faire un layer aussi. Maintenant euh, bah parce que j'ai plus de lieu de na... euh, J'aurais dû laisser le lieu de naissance. Suis-je bête. Euh, item VDT lieu de naissance. Et puis à la limite, je me fiche du nom du lieu de naissance. On va passer aux coordonnées directes. Cordes. Et je dégage le, le label. On va gagner un peu de temps dans voilà. l'exécution de la requête. Et donc pour ceux qui s'en souviennent, Wikipedia statements ça compte le nombre de déclarations sur un élément. Donc là voilà, on voit que euh, on a des éléments Pierre Paul Rubens qui euh, atteint ce sommet euh, impressionnant de 511. 511 euh, sans doute euh, parce que voilà, et on a plein d'informations. Euh, suivi par euh, Picasso, Shakespeare. Alors Shakespeare qui a deux lieux de naissance parce qu'on ne sait pas exactement où il est né, donc il y a deux points. Albert Einstein, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt ceux qui sont en bas. Pourquoi Jules Bled, par exemple, n'a que cette info Ça, c'est pas normal parce que euh, nom, prénom, lieu de naissance, lieu de décès, date de naissance, date de décès. Je suis déjà à 6. Et, euh, et on a sans doute euh, sa famille qui peut être connue, donc père, mère, etc. On doit avoir plein d'autres informations qu'on qu devrait pouvoir retrouver. Donc c'est un peu étrange. Mais si je veux le mettre sous une carte comme tout à l'heure ce qui est intéressant c'est de euh, euh, j'aime pas cette petite fenêtre là il y a une petite flèche qui permet de la faire disparaître et quand on met la, la légende on les voit plus tous du coup euh, du coup pourquoi mes me comme ça je ne sais plus mais où est le bouton pour tout décocher tout décocher voilà et je ne peux garder que ceux qui en ont le moins donc là par exemple 7 8 10 à ah, voilà 10 il y en a plusieurs qui ont 10 donc eux là ils seraient investigués en plus oh là il y en a un de, de mon côté en Bretagne qui est ce pourquoi eugénie vaillant 10 ah, j'ai par contre j'ai oublié de laisser le lien donc je ne vois pas qui c'est mais voilà euh, et d'ailleurs on peut faire comme on avait tout à l'heure le having euh... Layer du coup, il s'appelle inférieur à disons 20. 20, c'est déjà pas mal. Et je peux mettre le item pour avoir le lien. Et en plus, en mettant en dessous de 20, j'aurais qu'une dizaine de couleurs, puisqu'on a vu que ça partait à 7. Euh, et j'ai oublié de remettre par défaut en carte avec le mot magique au début. Euh, plein de commentaires, on me remercie pour ma requête. Pas de problème, je suis littéralement là pour ça. On dit que par siècle de publication, ça marcherait aussi. Euh, oui, alors par siècle de naissance, hein, tout simplement. Parce que siècle de publication, c'est la publication de l'œuvre dont on a l'auteur. Pareil, tu prends les chemins détournés, le Sparkle, c'est parfait pour ça, on peut prendre les chemins détournés, mais à la limite, ici, on a directement le siècle de naissance qui doit plus ou moins être le même à un ou deux près. Mais normalement c'est le même que le siècle de publication donc pourquoi s'embêter rubens les musées qui détiennent ses œuvres. oui ça peut être des informations sur la localisation de ses œuvres, effectivement voilà donc là voilà on en a plus beaucoup alors par contre il m'a pas fait mon avis il s'est fichu de moi il s'est fichu de moi pourquoi je ne sais pas bon bref peu importe euh, jules bled est inconnu de la bnf ça aussi, c'est le catalogue. Il faut regarder qui est ce Jules bled. On peut peut-être le retrouver là. Du coup, où c'est qu'il était ici. Ici, je ne sais plus. Alors, ce qui est chiant, c'est que voilà les. Quand c'est les chiffres, du coup, il nous met le petit bouton de tout décocher tout en bas. Je suis obligé de revenir à la main pour les activer. Donc, du coup, si je veux. 8, 10, il était là du coup. Ah non, c'était Eugénie Vaillant ça. C'était pas Jules Bled. Je ne sais plus où était Jules Bled. Mais Eugénie Vaillant du coup, poétesse française, être humain féminin France, prénom Eugénie, date de naissance, lieu de naissance Redon, approximatif, d'accord. Français, français. On voit qu'Ascharzin est passé sur cet élément d'ailleurs. Euh, mais typiquement nom de famille, ça, ça me prend deux secondes de famille. Une personne, et je peux donc ajouter qu'elle s'appelle Vaillant. Vaillant, le nom de famille. Ça, c'est un truc évident, ça me prend deux secondes. Et il y a sans doute beaucoup d'autres choses à rajouter euh, sur cette personne. C'est un peu dommage de ne pas avoir plus. J'ai pas forcément des trucs évidents qui me viennent. Est-ce que ricoin peut me donner un indice ouais, Occupation, bah oui, occupation évidemment qu'on peut mettre. Euh, Qu'elle est écrivaine. Euh, une image, peut-être qu'on peut trouver. Un père, les enfants, éventuellement comme je disais. Ça, ce qui nous propose, c'est les plus courantes un conjoint, une mère. Début de la période d'activité, éventuellement pour trouver ces infos qui sont assez propres. Hein. On peut en mettre beaucoup plus, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'on avait On avait ça avec. Euh, alors, attends, pourquoi j'ai ici C'est quoi 27 J'ai coché 27 par erreur. Ah, j'ai coché 27 par. Erreur. Mais si on remonte du coup à 8. Alors, du coup, Jules l'aide a disparu parce que hein, quelqu'un s'en occupait dans le chat pendant que je, je le montre. C'est ça ah, Bravo. Euh, voilà. Mais du coup, pareil. Euh, lui. Alors, Lambert Joseph, il a deux prénoms en plus. On peut les mettre quand même. Prénom du coup prénom 1 Lambert. Euh, Est-ce que c'est vraiment ah c'est peut-être plutôt un double prénom ça je sais jamais trop les prénoms. Je vais peut-être pas toucher à celui-là en fait. Peu importe. On a fait le tour du sujet les moins 10. Donc je vais pas aller forcément beaucoup plus loin. Je vois qu'il y a deux trois questions auxquelles je vais répondre en plus avec plaisir. Euh, donc jules blaise des de la BNF. En plus non c'est un homonyme. Bon bah raté. <rire> Bien joué. Euh, ah le gadget bail sur les statements. Alors euh, bah, je peux prendre reprendre un l'évêque sans sans aucun jeu de mots. J'ai pris l'évêque au hasard. Donc le bail là c'est le petit gadget dont on a parlé la semaine dernière. Qui s'appelle Wikidata Trust. Et donc, on active quand on va dans sa page personnelle, dans son common.js. Et c'est un euh, Wikidata Trust, il doit être ici. Voilà. Donc, si certains veulent le reprendre, vous pouvez reprendre ici euh, cette ligne pour avoir comme moi. Alors, ça ralentit un peu les pages, je trouve. Euh, pas beaucoup, mais sensiblement. Pour des pages longues, notamment, je me rends compte qu'elles sont un peu plus longues à charger parce qu'il faut qu'il aille chercher ça à chaque fois. Euh, mais c'est vrai que c'est pratique de voir. Par exemple, là ça c'est un auteur wallon et ça a été ajouté par le, la, le contributeur reptilien euh, 1983, etc. 1209 que je sais être euh, s'occuper de la littérature wallonne et même de la wiki source en wallon jusqu'il y a peu. Je pense qu'il, je ne sais pas s'il est toujours actif d'ailleurs. C'est un autre sujet. Mais du coup, ça me donne confiance, d'autant plus, ça me dire, tiens, un wallon qui travaille sur le wallon. Euh, je le sais chez lui. D'ailleurs, on voit même qu'en plus, il s'est intéressé à tout l'élément. Donc même sans savoir qui c'est, on sait qu'il est passé intégralement sur ce, cet élément. Voilà. On peut faire beaucoup d'autres choses. Hein. C'est aussi un codeur d'outils sur Wikisource, oui, tout à fait. Euh, sans doute qu'il a dû faire des choses en partie automatiquement là-dessus. Euh. Voilà. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question Sinon, je repasse en vue caméra. Euh, J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées. Il y en a eu quelques-uns sur le chat, notamment de travailler par siècle de publication, siècle de naissance, c'est ce qu'on peut faire. On peut vérifier aussi par statut du droit d'auteur. Euh, on peut faire plein de choses très différentes. Euh, Wikisource euh, est un monde entier, comme je disais, en plus entre euh, euh, que ce soit la temporalité hein, des auteurs antiques jusqu'à des auteurs beaucoup plus récents, et euh, que ce soit des auteurs de, de, de voilà des auteurs de prose, de poésie, de, de, de, de textes plus littéraires ou de textes plutôt non fictionnels. Hein, on a beaucoup d'articles scientifiques aussi, euh, Einstein, euh, Marie Curie, ce genre de choses sont dans, en tout cas ont leur euh, place dans, dans Wikisource. Euh, on a plein de choses qui sont faisables, beaucoup plus que ce que je peux vous montrer en une heure, beaucoup plus que ce que je pourrais montrer en une centaine d'heures d'ailleurs. Chacun a sans doute des idées. J'aime beaucoup l'idée de H. Charazin de colorer en fonction de vert ou rouge s'ils sont dans le domaine public ou pas. Sachant que le domaine public, j'ai préparé un peu la requête pour aujourd'hui, puis je me suis dit que le domaine public était différent dans chaque pays, donc euh, au moins il faudrait que j'intègre le fait que euh, au Canada c'est 50 ans après la mort. Là où, euh, dans la plupart des pays d'Europe, c'est euh, 70 ans, mais il y a aussi le Mexique où c'est 100, euh, etc. etc. Donc, soit je fais le calcul moi-même, mais pas simple, soit je reprends la propriété statut de droit d'auteur qui existe pour nous simplifier la vie, mais qui est pas toujours bien rempli, enfin, assez souvent, assez peu souvent rempli encore. Euh, sans Mexique, oui, je crois que c'est. Euh, il me semble que c'est le Mexique. Euh, Domaine public au Mexique, droit d'auteur par tes territoires, oui, mais sur Wikisource, on applique le droit d'auteur du pays d'origine de l'auteur, oui, mais si on a un auteur mexicain ou même un auteur français qui vient du pays d'origine mexicain, on a, on a des exilés, des apatrides et autres joyeusetés qui font que c'est compliqué. J'ai peut-être dit une bêtise pour le. Le mexique je regarderai par ailleurs je vous dirai ah si, voilà les droits d'auteur durent le temps de la vie de l'auteur plus 100 ans après sa mort Alors en fait c'est si on connaît un peu les la magie du droit d'auteur c'est que leurs voisins américains ont eu 95 ans après publication. donc pour une raison de bah, la frontière est poreuse quoi qu'en dise certains euh, c'était plus simple de, pour eux de prendre une durée qui était plus longue pour être sûr de ne pas avoir de problème euh, de bon voisinage on va dire peu importe bien euh, plus le droit d'auteur en france aussi a changé en fonction des années etc c'est trop compliqué le droit d'auteur c'est pour ça que j'ai pas voulu en parler ce soir euh, je pense que je vous ai déjà montré des choses intéressantes qui peut vous réutiliser et si ça vous intéresse vraiment le droit d'auteur n'hésitez pas à regarder et à me dire euh, enfin essayez par vous même et si vous réussissez j'ai réussi mon job, je délègue le problème à d'autres maintenant. Et euh, si vous réussissez pas, par contre, je reste toujours ouvert hein, aux remarques, questions et commentaires. Peut-être un peu moins durant l'été, là, forcément. Mais, euh, mais je suis disponible, donc il euh, faut pas hésiter. Euh, voilà. Merci, Dalf, pour le lien. Je n'étais pas utilisé celui-là, mais ça doit être plus ou moins la même chose. On peut restreindre la France. Dépessant, mort en 1920 au ou plus, oui, aussi. Après le droit d'auteur, hein, ouais. il peut y avoir des pièges parce que je pense aux années de guerre. Je sais plus combien ça marche. Les années de guerre, j'ai pas envie de faire ça ce soir. Hum. Poslovitch qui nous demande si on a euh, P7763, que j'imagine être statut de droit avec DP70, ça veut dire que pas dans le domaine public, bah en France ou dans tous les pays à 70, euh, DP, ça veut dire domaine public, donc ça veut dire que c'est domaine public, mais ça veut dire que c'est. Enfin le domaine public, c'est pas le même partout. Euh, le domaine public est à partir de 70 ans après la mort de l'auteur dans un certain.. la plupart des pays, Dieu merci, c'est pas trop incohérent mais euh, pas partout, pas tout le temps. Donc, euh, Par exemple, tu peux être dans le droit d'auteur en France, mais pas au Mexique. Un, un exemple assez drôle, c'est saint Antoine de Saint-Exupéry, qui, euh, le Petit Prince, était encore couvert par le droit d'auteur en France, qui est son pays d'origine, mais euh, les versions, les éditions canadiennes qui étaient vendues, elles n'étaient plus couvertes par le droit d'auteur. Donc en fait, 20 ans avant la France, il y a eu un regain d'intérêt pour, euh, pour saint Antoine de Saint-Exupéry au Canada, du fait en partie de son entrée dans le domaine public donc c'est toujours euh, voilà c'est pas c'est pas un universel international le droit d'auteur malheureusement <rire> malgré l'existence littéralement de l'organisation mondiale de la protection intellectuelle qui essaye d'harmoniser comme elle peut mais euh, c'est toujours compliqué surtout quand on a un backlog de plus de 100 ans oui voilà saint-exupéry et même dans le domaine public dans la plupart des pays du monde sauf la france qui est son pays mais justement parce qu'en france saint-exupéry ne tombe pas dans le dans le cas classique de 70 ans après sa mort parce qu'il faut rajouter quelques années pour le droit d'auteur on a eu apollinaire et quelques autres comme ça euh, certains qui sont pas morts d'ailleurs pendant la guerre mais qui profitent des droits de guerre quand même parce qu'ils sont morts des conséquences bref euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je ne reviens pas la semaine prochaine du coup comme je vous le disais au tout début je vais prendre une pause estivale sans doute jusqu'en septembre euh, on se tient au courant d'ici là je ferai peut-être des séances sauvages durant l'été euh, en fonction de ma motivation de la température extérieure et de mon envie euh, ça sera absolument pas le mardi soir à 18 h euh, classiquement mais euh, voilà. peut-être aussi ça sera l'occasion d'en faire moins mais des plus longues sur un sujet plus placerie parce que souvent je suis un peu frustré au bout d'une heure de ne pas avoir forcément fait tout le tour et on se retrouve pour travailler sur Wikidata ou sur Discord. Effectivement, moi je suis présent par ailleurs dans de nombreux endroits et joignable. Arrobas euh, Belette sur Twitter et sur un certain nombre de réseaux sociaux, sur Discord et utilisateurs vigneron tout en lettres capitale sur Wikidata. Avant de vous laisser, dernière petite annonce ce soir à 20h, il doit y avoir, je pense, j'ai pas regardé quel était son programme, mais euh, l'ami Alios qui nous fait un sa séance du mardi soir aussi mais à 20h donc euh, ça vous laisse le temps de manger avant de repartir de manger avant de repartir euh, voir le prochain twitch si ça vous intéresse qui est lui aussi souvent autour de wikisource et euh, du de l'Asie on va dire au sens large notamment en général à chaque fois il nous fait une ou deux pages d'un dictionnaire en Teo qui est une langue, un dialecte du sud euh, sud-est de la Chine côté Taïwan plus ou moins euh, mais si vous voulez en savoir plus, euh, il faudra aller sur son Twitch pour avoir toutes les informations. Voilà, bonnes vacances. Alios qui est présent et qui nous dit je devrais streamer de temps en temps avant toi pour pouvoir te rendre l'appareil. Bah, bien sûr. Euh, le mardi midi, il y a Rebecca qui stream en anglais aussi si vous voulez. Euh, en anglais irlandais d'ailleurs, et qui s'intéresse à l'Irlande et qui me renvoie l'ascenseur. Donc on se renvoie l'ascenseur les uns les autres. On est une communauté Wiki Twitch. Euh, on est peu nombreux, mais euh, autant en profiter. Voilà, merci à euh, tous les présents qui m'ont suivi. J'espère que vous avez apprécié. Et euh, comme d'habitude, aussi retrouver la vidéo sur YouTube euh, bientôt. Je ne sais pas exactement quand je la publie, mais je l'ai publie sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à suivre là-bas et à vous abonner aussi d'ailleurs si vous voulez savoir hein, quand ça sort exactement. Il faut que je publie la vidéo la semaine dernière, d'ailleurs j'étais occupé. Bonne soirée tout le monde, euh, portez-vous bien, faites des étincelles avec Sparkle. Ciao, ciao.